Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020. Nous sommes désormais le 31 août et le dernier mot clé de euh, cette année est expérience. Euh, alors il faut penser euh, pour, pour l'expérience à récompenser euh, beaucoup plus des, les initiatives qui ont amusé ou distrait la table ou qui ont fait avancer l'histoire euh, et que tout le monde a pu, a pu apprécier. C'est quelque chose qu'on qu doit encourager plus que vraiment les réussites au jet de dés euh, dans un combat parce que c'est parce que plus logique. C'est plus logique de récompenser ce genre de démarche que euh, tout bonnement la chance. Même si on peut donner un, un petit peu d'effet aux jets de au, au, au jet dés qui sont chanceux, il faut surtout récompenser les bonnes initiatives qui font avancer la table, qui distraient la table, qui, qui font avancer la campagne, etc. Donc ça c'est la base. Quand je faisais jouer Star Wars, je récompensais les fins de scénario. Au moment de la distribution des points d'expérience, eh je, je récompensais les joueurs tout en leur mettant en fond la musique de fin de Star Wars 4, euh, la scène de remise des médailles, euh, ce qui leur évoquait à chaque fois une sorte d'ambiance, de, de conclusion. Et, les joueurs, une fois qu'ils étaient habitués à ça, ils entendaient cette musique arriver et ils savaient qu'on voilà, arrivait en fin de séance, qu'on arrivait à la fin du scénario, et euh, que leur, leurs efforts allaient être récompensés euh, et pouvoir être investis dans les, dans les prochaines parties. Euh, C'était une petite touche agréable, et même sans jouer avec de la musique, je mettais toujours, quand même, au moins cette musique à la fin de mes, de mes scénarios Star Wars. Voilà, bah cette grande aventure euh, RPG Day 2020 est enfin terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi, encore plus si vous avez vu tous les épisodes. Et surtout, j'applaudis tous ceux qui ont participé à l'initiative, que ce soit partielle ou totale. Euh, le JDR euh, gagne de la visibilité chaque année grâce à cette initiative. Et donc, euh, bien autant que possible, j'essaierai de, de continuer à, à y participer. On se retrouve bientôt, mais pas demain. Euh, pour, euh, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup euh, encore de, de me suivre après tant d'années. Et, euh, et puis, bah, je vous dis bonne suite. Bon courage pour euh, la rentrée. Prenez soin de vous et de vos proches. à très bientôt. Ciao les rollistes